Euh, ou bien euh, regarder le film de la case de Papel, La dernière saison, c'est la saison euh, 3. Euh, avec une façon très simple, euh, sans euh, aller dans un site et regarder le film avec euh, un grand euh, pub, euh, ça, euh, on va On va utiliser seulement euh, BitTorrent. Euh, c'est une application pour l'installer. Euh, le logiciel des films, des séries, des jeux PC, des jeux console, d'autres choses. On va voir ça dans notre euh, ordinateur, car ça j'utilise le VPN. C'est impossible de euh, d'utiliser puis torrent. Pour les personnes qui disent que la case de papel a été fini non. Euh, on va voir euh, la saison 4, euh, mais euh, je, je ne connais pas la date. Euh on commence par euh, à aller vite euh... 29 Z, C Z comme on voit moi j'ai téléchargé les quatre et euh, puis on commence à montrer. on va écrire la à de papel comme on voit il y a plusieurs euh, pardon il y a plusieurs de euh, pour télécharger euh, on va choisir hein. bon, je dois je télécharger la cassette à l'épisode euh, 5 oh ah, l'épisode oui, 5 et voilà euh, là, ma connexion a été faible voilà, on doit télécharger le torrent c'est très simple on va cliquer et hop et aussi on doit faire le cliquer sur OK et voilà moi, comme on voit, euh, moi j'ai déjà téléchargé les 4 épisodes de la Casa de Papel. Et le téléchargement ne dure, euh, ne dure pas beaucoup de temps. Et voilà, euh, je vous remercie pour votre... Visionnage et. Eh...